à la pointe de la Bretagne, la Cornouaille. Un territoire riche, riche de ses marques emblématiques, riche de son identité forte. Soyons fiers de toutes ces marques qui font la Cornouaille. Soyons fiers d'être cornouaillais. Présente sur 16 sites en France et à l'international, le groupe familial Massili-Franpac emploie aujourd'hui 1500 personnes, dont 250 à Douarnenez, où la marque est connue de toujours, partie prenante de l'histoire locale des conserveries. Spécialiste incontournable de la fabrication de boîtes de conserve en Bretagne, Frampac occupe un marché national devenu mature et hyper concurrentiel. Aujourd'hui, on a un grand volant de nos investissements qui se font par l'automatisation, en effet. Mais qui dit automatisation dit aussi recrutement, augmentation de nos volumes, donc recrutement aussi. Donc aujourd'hui, l'accompagnement se fait de deux côtés du côté des investissements et aussi du côté du développement du, développement du personnel par des recrutements extérieurs ou par de l'accompagnement en interne du personnel qui est déjà existant. Pour développer encore sa capacité de production et sa compétitivité, Massili Franpac consacre 4% de son chiffre d'affaires à une politique d'investissement offensive et créatrice d'emplois. Avec une direction proche et familiale, l'ouverture sur de nouveaux marchés, Franpac est une entreprise d'avenir qui recrute sur ses métiers de base, en conduite de ligne ou de machine, elle forme en interne et développe ses propres compétences, à partir des seules motivations des personnes désireuses d'évoluer vers des métiers d'avenir. Les principaux défis, ça va être euh, le recrutement. La recrute, euh, on recherche euh, voilà, des, des conducteurs de ligne, hommes ou femmes, peu importe, euh, des gens euh, motivés euh, et moteurs. Si une personne fait l'affaire, il y a vraiment possibilité d'évoluer. Si la personne est compétente, très organisée, il y a possibilité vraiment de, de, de monter. Quoi. On va mettre en avant le savoir-faire euh, de Franpac, euh, on va mettre en avant la possibilité d'évolution, euh, la possibilité de, de construire une carrière ici et euh, également euh, le, le dynamisme de la société. Je suis rentré euh, donc en intérim au poste le plus simple qu'il y avait dans l'atelier de l'imprimerie et la Franpac permet justement ça, d'évoluer en fait et forme euh, sur les lignes petit à petit si, si jamais on y met du sien, si on si on met de la bonne volonté, si on fait l'affaire. Les atouts du territoire, ça va être euh, la proximité de la mer, euh, ça va être euh, l'activité culturelle euh, qui est quand même très présente et, et euh, les fortes traditions euh, de Douarnenez euh, et de ses alentours, donc de Cornouailles. Tant qu'il y aura des conserveurs et des gens qui cultiveront des légumes, euh, prend pas qu'aura de l'avenir Demain, c'est euh, des nouvelles machines euh, des gens de plus en plus formés, de plus en plus experts euh, et, et des nouveaux euh, qui, qui vont venir dynamiser tout ça. Euh, donc voilà, un bel avenir, un avenir radieux. Au service de 70 à 80 clients qu'elle accompagne au quotidien, Franpac produit chaque année 650 millions de couvercles et 250 millions de boîtes imprimées. À la pointe de la Bretagne, la Cornouaille, ces marques qui font la Cornouaille.